Bonjour à tous, aujourd'hui, je reviens bosser chez Élise et pour ce deuxième épisode à temps partagé, je vous emmène découvrir le quotidien professionnel de Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Géry. On en parle autour d'un café Allez, volontiers, merci. <tousse> Bon Mélanie, merci beaucoup pour le café. Je t'en prie. Mais alors explique-moi ton job à temps partagé, ça consiste en quoi Alors du coup, je suis salariée du groupe employeur Elis et je travaille dans deux entreprises différentes pour faire okay. de la facturation, de la saisie comptable, des règlements, voilà. Et t'as un seul contrat ou t'en as pas J'ai un seul contrat en CDI et à 4 5 e puisque je souhaitais travailler à 4 5 Ok. Et c'est quoi ton parcours de formation Alors j'ai un master en comptabilité et en finance et avant ça je travaillais dans, en banque. Dans et comment groupe. tu es arrivée au groupement d'employeurs J'en ai entendu parler, j'avais lu un article dans la presse, et ça me semblait un très bon compromis entre vie professionnelle et vie privée. Il y a d'autres avantages Bah oui, travailler dans des petites structures justement, avoir un travail plus polyvalent. Bon, on va voir ton deuxième job Allez, je t'emmène. Allez, on y va. Bon oh, Mélanie, on est dans ton deuxième job ici, c'est ça Absolument, oui. La Alors, deuxième entreprise. Explique-moi ce que tu fais ici. Eh ben, globalement, la même chose que dans la première entreprise, à savoir la gestion administrative, financière, comptable. Okay. Voilà. Et euh... comment tu t'organises dans la semaine eh ben, J'ai deux jours du coup, dans la première, deux jours ici. Euh, après, voilà, le volume horaire et le besoin de l'entreprise correspond à ce que je fais, donc euh, je ne suis pas non plus euh, tu pas sur charge. deux fois plus Je ne travaille pas deux fois plus. <rire> et le mercredi Et le mercredi, donc le mercredi matin, je travaille pour mon mari qui est artisan. Et le mercredi après-midi, bah, je suis pour mes enfants. Super. Et alors, qui ouais. assure ta formation dans tout ça C'est Elise qui me forme, c'est mon employeur. Donc, euh, okay. c'est eux qui établissent les plans de formation. Alors, on a la chance, c'est qu'ils nous demandent ce qu'on a envie de faire comme formation chaque fin d'année. Donc, yeah. Par exemple euh, bah, Par exemple, soit des formations euh, typiques, on va dire, de mon, de mon milieu, enfin des formations comptables, fiscales, voilà, ou des formations transverses euh, comme les premiers secours ou la gestion du stress, euh, voilà. Okay. Et Donc... tu ne te sens pas trop seule, non Jamais seule euh... Non, non, non, on ne peut pas être seul à Élise, ce n'est pas possible. <rire> <rire> Explique-moi, pourquoi non, non, non, il y a des journées de collaborateurs qui sont mises en place pour qu'on puisse se rencontrer entre nous parce qu'on ne travaille pas physiquement ensemble. Il y a un réseau social d'entreprise aussi qui okay. nous permet d'échanger sur les besoins personnels, les besoins professionnels, voilà, avec chacun. Donc ça, c'est super. Et puis, il y a aussi un système de parrainage. Donc, j'ai un filleul. Donc, c'est vrai que quand il arrive chez Elise, il a au moins un petit point de repère. Voilà, savoir euh, quelqu'un à qui se raccrocher. Bon, bah, écoute, tu m'as convaincu. Mais alors, quelle qualité il me faut finalement pour bosser à temps partagé Je crois qu'il faut être organisé, un peu polyvalent <rire> et adaptable. Okay. Voilà, avec un, une bonne ouverture d'esprit. Merci. De rien. Je partage mon temps partiel. En CDI, bien sûr. Un seul contrat sur mesure. Un équilibre de vie avant tout. Souple, le plus souple possible. Toujours en réseau avec Elise. Mélanie, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Je t'en prie. Bon, si vous aussi, vous avez envie de bosser à temps partagé comme Mélanie, postulez. Elise a du travail pour vous, plein de jobs différents. Et quant à moi, j'irai visiter d'autres entreprises pour vous. Bon Mélanie, deux jobs, deux fois plus de café Double expresso alors